Je ne sais pas si on Bonjour tout le monde. Il y a du monde qui teste le son. Right. Euh, un, deux, un, deux. All right, all right, tout le monde. du monde un peu? Yes, allez, suivez-nous. Yes, oui, oui. Yes. Alors, euh, ben, euh, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Jonathan Drapoux du Wrestle Rock Podcast. Je suis avec mon collègue Benoît Laferrière et est Ben. Comment ça va, mon Ben? Bon numéro un. Yes, yes, ben. yes. Et on est en face du Centre Vidotron. Écoutez, chers amis, gros spectacle de lutte. On est le 21 août. On est au euh, Centre Vidotron. Oh, euh, Donc, euh, qu'est-ce que tu veux nous parler, mon Ben? Ah, je veux parler premièrement d'un concours, euh, concours qu'on a, là, avec ces petits yes. pamphlets-là. Euh, notre prochaine invité, d'ailleurs, c'est Sabu. Yes. Vous aurez la chance de remporter, en participant sur notre page Facebook, nos réseaux yes. sociaux, vous aurez la chance de remporter un année un d'abonnement yes. au Pro Wrestling Illustrator. E en collaboration avec le Pro Wrestling Illustrator. Donc, c'est pas rien. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Puis, euh, ben, on vous encourage. Viendrez vi vi nous voir, nous, nous serrer la main. Puis, euh, ça va être quelque chose de toute beauté. D'ailleurs, on a fait Sabou récemment et puis on a un spécial, un spécial ECW qui s'en vient très prochainement avec Chris, Chris CW Anderson. Chris Rick CW Anderson, Jazz, Kit Cash. Yes. C'est ça. Yes. Donc ça risque d'être. On a Double D's aussi. Ah oui, Double D's, Angel Medina. Yes. Et puis dans un toute Yes, on a Mazato Tanaka Et puis euh, prochainement, euh, en grande primaire, on vous annonce qu'on a euh, Doug Bacham, ancien champion euh, par équipe euh, de la, de la WWE w à deux reprises avec son frère euh, euh, demi-frère dans, dans yes, la uh, Yes, Yes, uh, Mother from a Another Mother. So, uh, donc, uh, ben on vous encourage tous à nous suivre et puis à partager la vidéo. Et puis, uh, ben, on est uh, où le stationnement du grand marché? Donc, uh, ben, uh, venez nous voir. On risque d'être ici là, une bonne partie. Uh, de la journée, puis euh, ben, vous viendrez nous, nous, nous croiser, là. ça va nous faire plaisir de, de se jaser euh, de ça un peu, puis euh, ben voilà. À part ça, Moen. pour ça, on va un petit peu de, des invités, des invités, je veux dire des, des superstars qui peuvent être là à soir, qui vont être là à soir. On yes. parle de Samy Zayn, on parle yes. de Ronda Rousey, yes. l'équipe de SmackDown en gros. Yes, on va tenter d'avoir des entrevues avec eux aujourd'hui. On va essayer de faire l'impossible, euh, ouais. Yes, on va se revoir bientôt. Donc, euh, ben, suivez-nous sur les médias sociaux, partagez la vidéo. Vous euh, pouvez gagner euh, un an d'abonnement pour Pro Wrestling Illustrator de Samy en collaboration avec euh, la magazine. Donc, euh, c'est ça. N'hésitez pas de participer et de scanner le fameux code QR qui va directement dans notre page Facebook. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, ben, on vous aime. Et ben, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ça n'arrête plus. No, no, no,